Bon, je, je me présente, je m'appelle M. Monsieur Mathieu Claude et j'ai été dans l'enseignement pendant 38 ans. 15 ans dans le primaire et puis le reste comme prof de collège. Alors, il y a des choses à dire et à faire, parce que par exemple, en calcul, en arithmétique, parce qu'au primaire, on ne peut parler que d'arithmétique et non pas de mathématiques, et bien cette arithmétique fait peur à beaucoup. La preuve, beaucoup d'enfants ont des appréhensions lorsqu'on parle d'arithmétique, de, de, hein, alors que l'ensemble des, des acquis qui doivent être absorbés par, par les élèves sont simples. Et on, on devrait arriver à un résultat optimum, c'est-à-dire que 9 élèves sur 10, Devait être capable d'y arriver, avec facilité. Alors, c'est la raison pour laquelle, après réflexion, je me suis jeté dans, dans des espèces de, de, de réflexions qui m'ont amené à des jeux. À la fin de ma carrière, j'avais des élèves qui étaient euh, dit qui faisait partie des classes pratiques c'est-à-dire en définitive, disons, parlons clairement disait ben, rejeté par l'enseignement le, normal et un jour je me suis amusé à me dire, à partir du on faisait une leçon sur les triangles bon, il y avait le triangle équilatéral je me suis dit, il est régulier celui-là, puis après, de suite j'ai pensé au carré, puis, puis au pentagone puis, je me suis dit pourquoi pas, on va, on va pousser plus loin, et je leur ai parlé de, du pentagone, de l'hexagone, de l'octogone, du décagone, du do-décagone et du pentadécagone en leur disant ah ben, tout, tout ça ce sont des figures géométriques régulières, gonne signifiant côté, ça faisait une espèce de musique, et ils se sont pris au jeu, parfois ils étaient intéressés. J'ai voulu transformer ça en jeu. Alors, je me suis dit, en posant une carte, il faut qu'il y ait une carte réponse, une carte demande, appelant une carte réponse. C'est-à-dire que celui qui pose l'hexagone, l'autre, euh, euh, la carte qui suit est hexagone mais écrit. Ça faisait demande-réponse, bon. Mais le nombre de cartes était insuffisant. Alors, j'ai poursuivi en pensant aux angles, au centre de toutes ces figures géométriques. Et par, par exemple, pour l'octogone, <coughs> je mettais l'octogone dans un cercle, c'est-à-dire il était inscrit, et auquel cas, on trouvait, bien sûr, un angle au centre de 45 degrés. Mais ces 45 degrés étaient trouvés sur une carte, à l'aide d'une division, 360 divisé par 8, égale 45. C'était donc un jeu à plusieurs, à, avec une carte demande, avec plusieurs cartes réponse. Et ça, ça les a, plus qu'intéressés, ils en ont redemandé. Et puis, on en a pu parler pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, j'ai fait une une interrogation comme ça, ça ne sert à leur dire. Je ne leur ai même pas demandé de le retenir ni de l'apprendre. Et j'ai constaté qu'avec mes élèves en difficulté, il y en avait 8 sur 10 qui avaient retenu euh, les notions que je voulais faire passer. Alors, <coughs> de là, je me suis dit, en généralisant ce système qui, qui est avant, avant tout ludique, on pourrait appliquer ça dans différentes classes et dans différentes matières. Par exemple, pour le CP, j'ai fait une centaine de jeux qui, qui englobent tout le programme du, du cours préparatoire Et parmi ces jeux, un consiste à présenter par exemple la symétrie axiale d'une manière simple et très colorée, qui devrait plaire aux enfants. Une carte de bande attendant bien sûr une carte réponse en symétrie. Bon, un autre jeu consiste à apprendre les coordonnées d'un point. La carte de bande est constituée par une grille sur laquelle on a placé dessiné un poisson. Et la carte réponse consiste à donner les coordonnées de ce point. Il y en a un qui consiste à à apprendre l'heure. La carte demande est constituée par la grande aiguille et la petite aiguille et la carte réponse donne, bien sûr, l'heure et les minutes. À partir qui... de là, je me suis dit qu'en définitive, on pouvait étendre cette réflexion même sur l'orthographe ou sur la conjugaison. Parce que sur le plan orthographique, par exemple, je pense que en connaissant 35 règles simples, pratiquement, un enfant ne fait presque plus de faute. Pourquoi ne pas faire des jeux à un de... Celui qui a distribué, par exemple, place une carte demande, et eh ben, les autres doivent placer la carte réponse à ce qui est demandé. Il peut y avoir une ou plusieurs réponses. C'est celui qui met la dernière carte qui ramasse le pli. Qui gagne donc le pli. Et celui qui gagne la partie, ben c'est celui qui a le plus de pli. L'heure de, de, de, de classe doit être organisée d'une manière mé méthodique et, et un peu traditionnelle. C'est-à-dire la leçon doit être exécutée par la maîtresse ou le prof. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ces jeux viennent en, en application, en finale de la leçon en question. On part du principe que dans une classe à l'heure actuelle, il y a 24 élèves, entre parenthèses, moi j'ai fait deux années de cours préparatoire ils étaient 45. Et ça marchait pas mal. Fermons la parenthèse. Donc, un groupe de 24, ça signifie six, six tables de 4 élèves chacun. Alors là, il y, a, il y a quand même un choix à faire le mieux, veux que la table soit constituée d'un élève fort, de deux moyens et d'un élève faible. Il est, il est certain qu'ils se connaissent. Normalement, la devrait être l'entraide. Et si, lorsqu'on voit un élève aider un autre et lui dire par quels arcanes il est passé pour arriver à la solution, ben c'est un, un peu un sommet. On a, on a gagné quelque chose, tant sur le plan de la fraternité que de l'acquis de la connaissance pure. Le, le programme scolaire, c'est comme un escalier. Si quelqu'un monte et saute une marche, <rire> à la rigueur, il peut, il peut arriver à l'autre marche en, en forçant un peu le pas s'il saute deux marches, il aura beaucoup plus de difficultés. Et s'il saute trois marches, il y a des chances qu'il n'arrive pas jusqu'en haut, de ce dit escalier. Finalement, je me suis aperçu que pour qu'une notion soit acquise, il faut qu'il y ait de l'attention. Alors, Cette attention, elle est, elle est captée par le, le personnage de, de l'enseignant... Le, le ton qu'il emploie, la gestuelle aussi, c'est important, et il faut qu'il y ait un engagement actif, c'est-à-dire que l'élève doit participer, d'où les questions qu'on peut poser, les réponses avec la, la main levée, bref, il faut que véritablement il soit, il soit présent dans la classe. Essentiellement aussi, il y a le, le rôle de l'erreur. Tout le monde peut se tromper. D'ailleurs, ne dit-on pas l'erreur humaine. Enfin, il faut consolider ce, ce, cet acquis. Et pour qu'il y ait consolidation, le mieux, c'est la répétition. Et ces jeux s'adaptent très bien à la répétition, parce que le nombre de parties est, est peut-être infini.